Est-ce que tu veux m'attendre toi ah, tu veux m'attendre Regarde devant pas de ta roue moins devant ouais. Ouais. Essaye de... Mets ton caletier... Euh... Essaye de... Bah voilà. rentrer en gros... Tu vas mettre tes, tes pentes de pied en comme ça Et ça va te faire euh, appuyer sur, euh, sur... Et ça là descends moi Voilà Voilà Sois fier bordel Tu sais que t'as une bécane de merde mais quand même ouais, tu es Sois fier Voilà comme ça, tu descends les épaules et tu vas ça okay. ça va te détendre Dis-toi que plus tu vas serrer ici, plus tu vas détendre le haut de ton corps Ok Ok rapproche toi sur ta scène Continue, que tu du frein arrière voilà c'est mieux là voilà très bien là t'as déjà un peu plus fier allure on se croirait sur une onda tiens oui. <rire> c'est bien c'est bien c'est là, attention hein je te faire bouffer gagnant maintenant jusqu'où il va pouvoir ralentir Ouais c'est bien là Très bien Très bien Très bien Très bien Quand tu te sens un peu en déséquilibre tu réaccélères un peu ouais. Et là tu vois tu le regard bien droit ça te stabilise dans ton allure C'est bien les épaules là Nickel Nickel Nickel Tu veux partir sur la manière N'empêche, t'as réduit ton, ton rayon. Ouais, bien. Il peu trop sur l'avant encore. Hein, ouais. Un peu trop sur l'avant Euh, dès que tu lâches le, le centre, euh, ouais, tu euh, ouais. élargis à mort. Et dès que tu reprends ton regard, là, tu peux, tu pourrais tourner super serré. Hein, oui. Parce que sur le reste, t'es bon moi. n'y a pas de problème. Ouais. Pour stopper ici. Hop, hop, Là. Vous entendez là. Pour sortir derrière. Pour pouvoir rentrer là aussi. Et au fur et à mesure, tu resserreras tes virages. Ma, ma, ma papa, ma, ma papa. Les yeux qui passent de loin devant toi ouais. devant la route ouais. en permanence. Fais attention à essayer de garder le regard le plus loin possible. Et puis quand tu vas voir le truc là, euh, c'est plutôt de regarder les piquets extérieurs plutôt que les piquets intérieurs si on te bat dedans. Okay. il fallait pas me regarder moi. Plus de résine.